Allez, je vous propose qu'on poursuive notre aventure. Toi aussi, pars à la découverte de Warhammer V10 pour les nuls, on va dire. On va peut-être appeler ça Warhammer V10 pour les nuls. Euh, donc, je l'ai déjà dit dans une première vidéo et je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais voilà. Moi, c'est le V10, elle me fait de l'œil. J'ai l'impression qu'elle fait de l'œil à pas mal de monde. Puisque je sors du French War Game Day, on en a beaucoup discuté autour de moi, et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui semble assez excité. Même si, alors déjà je remercie tous ceux qui au French War Game Day sont venus me taper sur l'épaule en me disant merci de ta première vidéo, euh, on pense comme toi, ça, ça m'a fait plutôt plaisir. Et puis, euh, merci à ceux aussi qui m'ont un petit peu reposé euh, les pieds sur terre, euh, euh, en, mode, en mode, oui, non, mais en même temps, il n'y a rien de vraiment surprenant, il y, y a des choses qui changent, mais en même temps, euh, on reste en, en, en terre inconnue. Seulement, ne connaissant pas le terrain, moi j'ai l'impression de tout, de tout découvrir. Et c'est un petit peu ce qui va se passer avec cette nouvelle publication. Comment fonctionne la construction d'armées dans la nouvelle édition de Warhammer 40K donc euh, si euh, vous êtes comme moi, euh, bah, euh, je ne sais pas si en fait cet article est vraiment euh, fait pour vous, euh, maintenant si vous n'êtes pas comme moi, il y a des chances qu'il soit fait pour vous, euh, mais en même temps cette vidéo, si vous êtes comme moi, elle est faite pour vous. Voilà, euh, donc dans l'idée, euh, ce qu'on nous propose, c'est de nous expliquer plus ou moins euh, succinctement comment euh, va se passer la construction des listes d'armées. Donc je vous ai mis euh, la version ici euh, en, en, en traduite bah, par, par Google, hein, parce que moi je suis une shit en, en anglais. Alors on nous parle que, bien entendu, il y, y a ces nouveaux, nouveaux slogans V10, hein, « euh, euh, simplifié mais pas simple ». Et là-dessus, on est, euh, est d'accord euh, je vous passe le premier, le premier euh, chapitre hein, qui parle des systèmes de détachement, euh, où ils expliquent qu'en fait euh, ils avaient pensé les choses d'une certaine façon, puis ils s'étaient rendus compte que c'était peut-être pas forcément euh, la meilleure façon de faire, euh, mais en même temps ils se mettent pas totalement des bâtons dans les roues parce qu'ils nous disent... Ouais, voilà, euh, c'était au service de la V9, c'était super. Il euh, n'y a pas vraiment à redire, mais euh, on change les choses pour être plus accueillant. Euh, je pense que c'est un argument qui est vrai euh, bah, pour avoir rencontré de gens dans la fosse euh, le week-end dernier euh, eux ils n'étaient pas choqués par la façon dont les choses se faisaient euh, et puis je pense qu'ils accepteront et qu'ils accueilleront cette nouvelle façon de faire de, de, de la même façon euh, donc là on nous propose un, une espèce en fait de euh, euh, de chronique de comment euh, créer euh, créer son armée euh, voilà donc il y aura le select euh, battle size donc ça on y reviendra parce qu'il y a des informations qui sont intéressantes, surtout dans le Starter Army Roster, ensuite ben, on va choisir sa faction, donc ben, en gros moi je vais jouer les orques, je jouais jouer les Taux, je vais jouer, je vais jouer les nécrons. Euh, ensuite on, on, on, on sélectionnera un Détachement de rules. Euh, on sélectionnera ses unités, puis à la fin euh, on sélectionnera son, son Warlord, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, c'est presque. Voilà, ça, ça ressemble à ce qu'on fait dans Star Wars Légion. Là aussi, j'en parle parce que c'est un des jeux que je connais bien. Euh, même si moi, j'aurais plutôt tendance à d'abord choisir le, le, le Warlord et puis ensuite à lui associer des troupes. Là, ils font en sens inverse. Mais vous allez voir. Euh, que c'est assez intéressant. Euh, la taille de la bataille. Alors ça, c'est quelque chose qui, moi, de premier abord, m'a un petit peu foutu les jetons. Puis il y a un petit astérix. Donc je comprends l'astérix. Et puis toutes les conversations que j'ai eues euh, avec vous pendant le week-end aussi, m'ont pas mal, m'ont pas mal un peu giflé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc il existe désormais trois tailles d'armée principales. Hein, L'incursion en 1000 points, euh, le Strike Force en 2000 points et le euh, onslaught en euh, 3000 points. 3000 points. <rire> euh, faut de la table les parties sans son points sont toujours parfaitement euh, possibles bien sûr mais les règles de base de Warhammer k sont optimisées pour les forces légèrement plus importantes que cela alors ça c'est le premier petit coup de gifle euh, qu'on qu qu qu nous met en tant que débutant et puis en lien avec l'article que j'ai fait tout à l'heure c'est que en fait euh, bah voilà, l'histoire de la patrouille, tout ça, c'est super excitant. Moi, j'étais super excité, j'étais ultra wife. Et on n'a pas arrêté de me dire Louis, tout ce week-end, non mais mec, quand tu joues à patrouille, tu joues pas à Warhammer 40k, en fait, pour de vrai. Et c'est quand même quelque chose d'accueillant euh, qui va vous euh, qui va vous faire découvrir l'univers, mais c'est pas ça jouer à Warhammer 40K. Techniquement c'est ce qu'on nous dit. Hein. Techniquement on nous dit ce qu'on va vous expliquer là, c'est pas pour les, les PQ qui, qui jouent patrouille. Euh, le petit astérix, c'est de dire en fait, ce qu'on vous explique là, c'est pas pour la patrouille. Pour la patrouille, il y aura des règles spécifique, on a vraiment hâte de rentrer un peu plus en profondeur dedans euh, mais euh, voilà, ce qui, ce qui se rapporte ici c'est pas pour de la patrouille, il y aura des règles exprès pour ça, et arrêtez de nous casser les couilles avec ça, euh, vous aurez votre package de lancement euh, à côté euh, et, et d'en avoir discuté ce week-end, ça restera un package de lancement il y a plein de gens qui m'ont dit tu ne coûtera pas au sel de, de Warhammer 40k en, en jouant patrouille, je suis tout à fait en phase avec ça, euh, peut-être que la comparaison avec les Battle Force était un petit peu osée, et là on a plus une notion de Battle Force avec les, les, les, les, les incursions je pense, et euh, euh, voilà, ça restera un, un profil d'accueil, certes extrêmement alléchant puisque ça permet de tester en fait euh, les armées, euh, si vous voulez euh, si vous posez la question de savoir euh, quelle, quelle faction vous voulez jouer, commencez par de la patrouille, c'est une super bonne idée, Surtout que voilà, le ticket d'entrée se, re se retrouve descendu à une centaine d'euros, 120, 120 euros si vous achetez neuf. Donc, donc donc voilà, ça reste la patrouille reste quand même quelque chose de très exaltant je pense euh, donc voilà, voilà là, là dessus ils sont clairs au niveau des listes d'armées, les alignements peuvent euh, être euh, tout ce que vous voulez qu'ils soient euh, vous pourrez télécharger les feuilles d'alignement vierges ou imprimables dans Warhammer Community utiliser la nouvelle application Warhammer 40k à venir, ou même tout écrire sur une feuille, assurez-vous tout simplement que notre adversaire puisse la lire ça c'est pareil, c'est euh, le, le, le système classique, on s'échange nos listes d'armées euh, en, en, en toute fraternité pour pouvoir euh, partager un peu les listes. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est deux informations dont une que moi je ne comprends pas trop, mais n'hésitez pas à mettre euh, vos commentaires sur la vidéo. La première c'est que de toute évidence il y a une application Warhammer 40K qui, qui, qui va arriver, donc sans aucun doute un, un build, un builder, hein. euh, peut-être même quelque chose qui sera Builder et Side, euh, peut-être des informations, des choses comme ça. Donc, euh, est-ce qu'il y aura même peut-être les cartes euh, dans ce Builder, ce qui permettrait en fait d'avoir les, les, les cartes, les fameuses cartes qu'on a présentées dans, le, dans, le premier, dans la première vidéo ce serait assez exaltant, je trouve. Hein. Euh, moi, même si moi je reste quelqu'un qui, voilà, je suis un littéraire, donc j'aime bien le papier, donc je resterai sur le papier. Mais je pense qu'au niveau portabilité, avoir sur son téléphone l'intégralité des, des, des petits data datasheets euh, des cartes, ça peut vraiment être exaltant. Et moi, je serais prêt à taper le billet pour ça. Voilà, ce ne serait pas, ça me choquerait pas. Voilà, euh, récupérer les mini codex euh, s'ils sont en français, s'ils sont en français, euh, sur cette application. Là, moi aussi, je suis OK pour balancer le petit billet pour ça. Euh, donc voilà. Et puis, euh, les alignements peuvent être tout ce que vous voulez. Ça fait, un peu, ça fait un peu trembler bon, sélectionnez la faction cette étape n'a pas changé choisissez votre armée préparée, préférée et préparez-vous au combat cette étape détermine également les mots-clés de faction donc ça c'est très important, je vais y revenir notez qu'il est assez rare de choisir des alliés dans la plupart des modes de jeu il est supposé que votre force sera tirée d'une seule faction, il est supposé. Est-ce que ça veut dire que euh, on est... D'ailleurs, vous pouvez absolument faire euh, vous pouvez absolument le faire dans le cadre décontracté. <rire> J'aime beaucoup le, le truc. Chez vous, vous faites ce que vous voulez, les mecs. Hein. <rire> Démerdez-vous. Euh, on ne veut pas savoir. <rire> ça fait ça. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on est libre de dire, bah, moi, je fais une faction Eldar et puis je joue avec des orques. Euh, hérésie. Euh, genre voilà on, est, on, est bloqué, on, on se fait un petit scénar maison on est bloqué euh, on est bloqué sur une planète perdue et on décide de faire une alliance contre une troupe de nécrons qui nous attaque et, et du coup des Zeldars euh, s'associeraient à des orques. Euh, hérésie hérésie hérésie hérésie euh, voilà euh, pourquoi pas euh, c'est marqué j'ai l'impression euh, que c'est marqué que c'est possible mais, euh, mais euh, voilà, je, je, trouve ça, je trouve ça intéressant Ok, sinon, euh, donc après, on, on passe à la, à la, à la sélection euh, des détachements euh, Ce qui est intéressant euh, dans la phrase d'avant, c'est que euh, cette étape n'a pas changé euh, Cette étape détermine également euh, votre mot-clé de faction Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rapproche à des sur des modèles qu'on connaît déjà nous, euh, les gens de, de, de ma page, euh, c'est que en fait, c'est la sélection euh, des troupes qui va tirer en fait euh, les améliorations. Euh, je m'explique. Finalement, ce qu'on nous propose là, c'est un petit peu comme des battle force. C'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont on construit euh, sa liste d'armées, euh, cette liste d'armées va venir euh, s'intégrer avec euh, ses propres euh, euh, mots-clés euh, de faction, mais également euh, euh, ses propres, euh, euh, comment dire, vous savez, les, les cartes d'amélioration là, les stratagèmes, euh, va apporter ses propres stratagèmes, donc il y aura toujours la possibilité d'avoir des stratagèmes titres, hein, qui sont dits des, des stratagèmes universels, qui sont très importants, puisque c'est eux qui vont vous permettre en fait euh, d'avoir de l'interaction, euh, quand c'est pas à votre tour de jouer, on sait que ce sont principalement les stratagèmes universels qui vous permettront d'être en réaction de ce que de ce que l'adversaire fait mais également en fonction de la liste d'armées que vous allez faire vous allez avoir des stratagèmes qui vous seront propres et qui seront presque définis qui seront presque fermés en fait alors vous avez toujours la possibilité hein, vous euh, d'aménager en fait ces stratagèmes mais ce qui est très intéressant c'est qu'en fonction de la liste d'armées que vous avez envie euh, de jouer cette liste d'armées va préférentiellement venir se présenter avec une liste de stratagèmes prédéfinis euh, présélectionnée et donc effectivement ça aide et ça fait facilite énormément euh, le, le, la, la création d'armées, et c'est en ça que c'est excitant, même si moi je pense que pendant quelques semaines, euh, en tout cas pour l'été, je vais jouer faction, histoire de ne vraiment, vraiment de, de me libérer en fait de cette contrainte, euh, pour ensuite pouvoir l'aborder par un de notre système qui est quand même grandement simplifié. Donc sélectionner les règles de détachement, c'est ça en fait cette histoire, euh, c'est là que les différences euh, commencent à se manifester, au lieu de choisir une sous-faction et de construire la vôtre, vous choisissez désormais un ensemble unique de règles de détachement pour toute votre armée. En gros, c'est un battle force, en fait. Ceci inclut des capacités spéciales, des améliorations, des stratagèmes, des restrictions d'unité. Voilà. Donc en fait, vous créez un battle force. Et, et, et ça, c'est bien, ça nous parle à, à nous. Par exemple, vous pourriez jouer en tant que, alors c'est traduit groupe de travail Gladius, mais c'est n'est pas groupe de travail Gladius, c'est la task force de Gladius Adaptus Astrates. Ad, je le prononce bien, je crois, parce qu'il y a plein de gens. Quand tu fais l'accueil de, des joueurs dans, dans, dans, au French War Game Day, euh, moi, j'avais pas l'habitude, en fonction de l'endroit où je les dirais, dirigeais, de leur dire « tu joues quoi ?». Et c'est marrant parce que les joueurs de 40K, sont tellement, vous êtes tellement euh, sur votre jeu, les gars, que le, le joueur de 40K, quand on lui demande ce qu'il joue, il ne vous dit pas « je joue à 40K, je joue à OS ». Je joue à... Euh, Le Seigneur des Anneaux Je joue euh, à Star Wars Légion. Le mec, il dit, je joue à Stardust. <rire> moi, je joue à Drugary. Euh, voilà, c'est comme s'il y avait un jeu, en fait. Et puis, que quand on pose la question, à quoi tu joues, c'est... Euh, c'est quelle faction C'était assez marrant. Autant tous les autres joueurs vous disent, moi, je joue à tel jeu, autant les joueurs de 40K répondaient systématiquement la faction à laquelle ils jouaient à la question à quoi tu joues. Et en l'occurrence, que tu joues à Stratess ou au Dracarys, ça ne me permet pas de t'orienter dans le French Warhammer Day pour savoir si tu dois aller dans la fosse, si tu dois aller à un étage, ou si tu dois aller de l'autre côté du, du, <rire> du stade. Euh, voilà, c'est une parenthèse, c'était assez marrant. Donc, voilà, donc, euh, vous pourrez donc jouer en tant que task force de, à Stratess. Euh, votre faction donne euh, des règles d'armée euh, que euh, euh, en fait ils, ils appellent les "Halt of the Moment euh, euh, Army". Euh, pour plus d'informations, donc on, on aura des informations. Tandis que euh, votre détachement vous donne accès à six stratagèmes uniques en Plus du groupe de base de règles principales, donc ça c'est ce que je vous ai dit hein. c'est à dire que on va avoir les stratagèmes dits classiques hein, universels, et puis ensuite en fonction euh, de, de, de, la de la façon dont on configure son armée, cette armée va venir se présenter en fonction des groupes hein, les troupes, les supports, le personnage unique, le héros. Il va abonder, il va venir abonder en fait euh, avec, avec des stratagèmes. Donc, ça c'est c'est intéressant parce que euh, ça permet de ne pas nécessairement euh, devoir se taper l'intégralité des stratagèmes en lecture même s'ils avaient dit euh, qu'ils les euh, réduiraient euh, sérieusement, je pense qu'il en reste encore assez et j'ose espérer que euh, lorsque euh, quelque chose s'intègre dans votre armée avec des stratagèmes prédéfinis c'est qu'ils sont optimisés pour ces stratagèmes là Espérons. Alors vous aurez toujours la possibilité de modifier ça hein. et, euh, et bien entendu avec l'évolution de la méta et, euh, et euh, l'évolution de votre style de jeu vous pourrez adapter Mais c'est quand même ultra friendly de dire bah, si tu prends telle troupe elle vient avec tel type de stratagème par défaut C'est euh, très intéressant Donc là on a le picking unit euh, qui nous explique plus ou moins comment, euh, comment on va faire une armée alors, euh, il y avait beaucoup d'inquiétude par rapport à ça dans le premier article, puisque euh, beaucoup avaient dit « Ah ouais, mais bon, jusqu'à 3, c'est pas beaucoup donc, ». Donc voilà, donc on, on voit qu'il va falloir inclure au moins un personnage, hein, d'accord euh, que euh, vous pouvez inclure max maximum euh, un héros euh, nommé. Donc moi, je, les épiques euh, héros, je les connais pas tous, mais vous, ça doit vous parler et puis de ce que j'ai vu sur internet il y a des questions de se dire est-ce que tel type de personnage euh, sera typé euh, Epic Hero ou pas clairement là sur ma page sur la page Pierrot pour l'instant ça, ça ne nous impacte pas peut-être qu'au mois de juillet euh, en progressant comme ça ensemble step by step sur la vidéo on, on sera en capacité d'avoir ce genre de, de nœud dans le cerveau mais pour l'instant on, on ne se les fait pas euh, ensuite euh, on a up to uh, three uh, of the same uh, data sheet donc là, vous pourrez inclure jusqu'à 3 euh, unités euh, de, chaque, de chaque type. Hein, euh, où, euh, donc là, c'est tout ce qui est euh, lourd, hein, principalement. Et puis, euh, et puis, pas plus de euh, 6 euh, Battle Line euh, et euh, Dédicated euh, euh, Transport. Voilà, là, euh, moi, vous voyez là, concrètement, je ne suis pas perdu mais ça commence déjà euh, à me sembler un peu obscur, parce que je ne suis jamais allé dans le jeu très très loin, et euh, je pense que ça viendra avec le temps, et quand j'aurai joué deux, trois fois mes, mes, mes Battle Force, oui, je les appelle déjà Battle Force, mais c'est des patrouilles, quand j'aurai joué euh, mes patrouilles, je comprendrai en fait comment je peux abonder, et faire gonfler en fait ma patrouille avec, euh, avec ce genre de proposition Vous, par contre, n'hésitez pas euh, à, euh, en commentaire, euh, me poster Quelques listes de ce que vous imaginez. Alors, on ne va pas se balancer de listes de 3000 points. Hein, mais si vous imaginez pouvoir me faire des listes d'incursions en commentaire. Bah, écoutez les gars, je suis preneur parce que je suis fainéant. Alors, on ne sait pas grand chose. Hein, et je resterai extrêmement euh, magnanime avec les propositions. Parce que je sais qu'on ne sait pas grand chose. Mais sur la base, en fait de ce qui nous est proposé là, n'hésitez bah, pas à nous faire des mini-listes euh, de ce que vous imaginez euh, possible et puis, euh, et puis on fera évoluer au fur et à mesure des vidéos euh, les listes que vous proposerez euh, euh, en dessous. Et puis voilà, et puis à la fin bah, euh, ils disent, et c'est tout sélectionnez un seigneur de guerre voilà. euh, vous pouvez maintenant euh, euh, choisir un, un, un personnage comme chef et puis il aura le, le, la valeur de, de Warlord et je... je... Voilà, j'imagine qu'il sera extrêmement impactant, en fait, sur, sur la, suite, la suite du process. Notamment au niveau des apports qu'il aura dans l'armée, et de l'impact qu'il aura dans l'armée, tout comme, en fait, votre commandant a énormément d'impact dans l'armée. Si j'osais un peu comparer les choses, on va avoir un commandant, on va avoir un agent. Je parle de Star Wars Legion, hein, vous l'avez compris. On va avoir un commandant, on va avoir un agent, maximum un agent. Euh, au moins un commandant, et puis ensuite, ben euh, trois soutiens, et puis et puis six troupes, euh, jusqu'à six troupes. Jusqu six troupes. Euh, voilà. J'espère que cette vidéo là, elle vous aura permis d'y voir un petit peu euh, plus clair sur euh, cette proposition de liste d'armées je, je sens autour de moi dans dans l'émanation euh, que ça plaît, que ça intéresse. Euh, de toute évidence euh, on, on part sur un sur un joli carton euh, pour, pour cette V10 et puis moi je vous dis à très très bientôt pour la suite puisque je vais, euh, vais m'autoriser à, à rebondir comme ça sur, sur, euh, sur les publications lorsqu'elles me semblent pertinentes euh, pour progresser et pour aborder euh, le jeu allez, à très bientôt